pas pas, vous allez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour les villes de France, 5 ou 6e épisode, je sais plus, j'ai perdu le compte. Après Avignon avec Pompon, on avait fait un petit détour par le sud, on retourne à l'ouest et ça fait des semaines et des semaines que j'ai promis à mon frère Yass de et venir oui. le rejoindre à la fin de l'été à La Rochelle, l'île de Ré un petit peu, vous allez voir, ce sera un hybride aujourd'hui. Est-ce que tu vas bien mon frérot bah je suis très content, Zach, de t'accueillir, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, je t'ai vendu, survendu, La Rochelle, mais surtout, surtout lîle de Ré parce que je suis resté par Rochelet, le temps est un peu bizarre aujourd'hui. Il pleuvait tout à l'heure, là c'est mieux Pluie, soleil, donc là il fait beau, on en profite. Franchement, je suis content que tu sois là, je suis content que tu découvres enfin le cadre exceptionnel qu'est La Rochelle et lîle de Ré, ouais. là où j'ai passé euh, toute mon enfance, jusqu'à mes 18 ans, école, collège, lycée, etc. T'as une maison encore à lîle de Ré bah, ça moi en ce moment. Du coup, je suis chez ma mère. Okay. Là, je suis chez ma mère sur Île de Ré. Donc là, on se trouve à La Rochelle. Okay. Là, on, il me semble parce que excusez-moi évidemment, je ne suis pas Rochelais, je me suis raté. Donc là, c'est l'avenue du Mail. C'est là où il y a le casino. Pour les Rochelais qui connaissent, c'est là où il y a l'Oxford. L'Oxford bon, <rire> qui est une boîte de nuit, voilà euh, douteuse, douteuse playlist Skyrock où il y a des bagarres. Bref. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Ça va, tu passes un bon été ou pas Ah moi je passe un été incroyable. Ben moi je ne vais je, Moi euh, je te l'avais dit de toute façon je vais jamais sur La Rochelle. Je suis toujours sur l'île de Ré parce que nous sur l'île de Ré, bah ben, moi déjà j'ai mes potes d'enfance, euh, j'ai ma mère, euh, et puis surtout ben moi j'ai tout sur l'île de Ré. Euh, à la limite, moi quand je vais sur La Rochelle, c'est que pour aller au McDonald's ou, <rire> ou des trucs comme ça. Parce que pour que des bonnes été. activités, quoi. Voilà parce que sur l'île de Ré, nous on n'a pas ça. Du coup ben on prend la voiture, on traverse le pont et on atterrit ben, à La Rochelle et puis voilà, ici on est on traîne pas trop souvent, on va juste au McDo, un peu plus vers là-bas, mais on verra pas de toute façon. Et Là t'as voulu qu'on commence pour avoir un petit peu cette vie c'est ça bah Là du coup on est avenue du Mail, juste derrière c'est la plage de la concurrence Je vais pas te mentir que le jour où j'ai eu mon bac Tu pouvais me retrouver exactement sur ce banc là <rire> C'était au moment où Nekfeu venait de sortir son album Feu En plus je m'en rappelle <rire> Tu sais, les, les time codes dans la tête. Vraiment. Tu vois. Et euh, j'étais. Euh, ouais, le soir du jour de mon bac, euh, j'étais bien dégueulasse. J'étais bien dégueulasse euh, sur cette plage. C'est euh... marée basse là Parce que là, c'est marée basse. C'est là, C'est marée basse. Je sais pas du tout à quelle heure elle est haute. En fait, là, c'est. Comment dire Il y a un restaurant au-dessus de l'Oxford. Ah, ouais, juste là-bas là Là, du coup, c'est un resto avec euh, petite vue et tout, franchement propre. Et juste en dessous, du coup, bah, c'est l'Oxford, Papagaillot, euh, nanana, euh, Bref, euh, là pour faire la bringue. Et non, franchement, c'est plutôt pas mal. Après, moi, je t'avoue que ici, je me suis jamais baigné. C'est ce magie, que j'allais dire, euh... j'allais dire frère, j'ai pas l'impression que ce soit très ah baignable, parce que là, tu regardes, ça fait un peu. Un bah non, bon, ok, il bah y a de la vase, des verra, algues et tout, mais ça fait un peu marécage. Là. On verra sur l'île de Ré tout à l'heure les plages elles sont beaucoup mieux. Après du coup, si c'est marée basse, bon, ça va pas être euh, la folie. Ça va pas être la folie, mais c'est déjà largement mieux. Ok. Et voilà, donc là, ce qu'on va faire, je pense, si on va se diriger vers le centre-ville, vers le vieux port, on va aller voir les tours Saint-Nicolas qui sont une institution sur la Rochelle. C'est cool ça. Ensuite, on va aller vers les minimes, tout ça, le gabu. Moi, j'ai envie de voir le décor de carte postale là sur toutes les images de la le Rochelle. D'accord, bah, tu, vois, vois, tu avec vas euh, voir. Là, tu vas la voir. La sorte de port et tout. Tu vas voir, puis en vrai, non, ça va être cool. Et après, on va aller sur l'île de Ré. Je vais te faire, on n'aura pas le temps de tout faire. Hein, donc, euh, dans les commentaires, me dites pas, ouais, mais il t'a pas montré ça, il t'a pas montré ça, c'est impossible. On peut pas tout faire. Donc là, à l'île de Ré, ce qu'on va faire, c'est que je vais l'emmener peut-être la flotte, ouais. la qui est considérée comme une des plus belles communes de France, d'Europe, oh, de voire même du monde voire même du monde et ensuite on ira à Saint-Martin bah, Saint-Martin de Ré ouais, qui est considérant entre guillemets euh, comme la capitale de l'île de Ré qui a été construite euh, sur des fortifications euh, à l'époque de Vauban etc. C'est classé patrimoine mondial de l'UNESCO mon gars. Hein. Attends mais frère je pensais qu'il avait pas de culture mais gars t'es en train de nous avancer un petit peu là. patrimoine mondial de l'UNESCO donc on va te montrer tout ça je t'emmènerai à la Martinière qui est aussi un des meilleurs glaciers de France. Okay. Ah, pour moi pour moi, tout ce qui a rapport avec l'île de Ré c'est le meilleur truc de France tu vois ce que je veux dire. Donc en vrai ça va être cool puis après normalement si tout se passe bien vers la fin on va faire un petit foot avec mes collègues ça va être cool si le temps le permet on va voir une petite plage ou quoi non franchement c'est énervé tu m'as fait un bon programme ça non, me fait ça plaisir va être, mon ça va être cool. moi j'ai toujours préféré et ça je sais que euh, plein de gens ne sont pas d'accord mais moi je le dis on est dans l'ouest de la france donc euh, je pense que mes gars ils seront d'accord en tout cas pour la plupart j'ai toujours préféré l'océan à la mer Bah. Ok, là je suis d'accord, c'est voilà, vrai, que ça, voilà, fait pas rêver. Pas, ça, ça fait pas rêver. Mais, mais moi, tu vois ce sable, ces délires et tout, tu vois l'horizon machin, l'océan, ça fait bah, Même si la Méditerranée c'est très bah, bah, bien Moi je trouve que la mer Méditerranée, pour le coup, bah, je sais pas, moi je préfère, tu vois, moi l'océan et tout, moi je trouve que l'eau elle est froide, tu vois, il ouais. y a des algues, il y a des méduses, tu vois, il y a de l'eau, dans l'eau, il y, bah, y a des rochers et tout. Bon, pas ouf. La Méditerranée c'est un délire, disons, différent. Moi ça, la Méditerranée, préfère. tu sais c'est où que je la préfère ça en corse mec en corse ah j'y suis jamais allé en corse bah moi et euh, hey, hey, oui. peut-être un jour les villes de france en corse mais dans le sud de la corse yes. C'est vraiment. J'étais à Santa Julia, c'est juste à côté de Porto Vecchio, tout ça. Ouais. Et vraiment, c'était. T'as l'impression d'être au Bahamas. C'est de l'eau claire, chaude, pas très profonde, tu vois. Et vraiment ça me faisait kiffer. Mais moi quand même, j'avoue, j'ai connu la mer par quoi Enfin l'océan par quoi, pardon Ouais. Quand j'allais quand j euh, j au Maroc quand j'étais plus jeune. Ah oui ok. Et donc okay. par contre, je peux t'assurer que quand t'es au Maroc, ce ah, bah, oui. bail de. Tu vois, moi j'avais connu l'océan que là-bas. Le bail de l'océan c'est froid, Je disais, ah, bah, non, en fait, c'est normal, tu vois. Parce qu'au Maroc, crois que l'océan n'est pas spécialement froid. Ah bah par oui, il y a oui, des ici, régions où ça caille, tu vois. Ici, pour le coup, là, euh, faut, ouais, faut être quand même un petit peu motivé Là, surtout aujourd'hui, je pense que l'eau, elle doit pas être... Euh... Il commence à faire chaud, là hein. là, là, par contre, ouais, il commence à faire chaud Après, moi, j'ai dit, Zach, franchement, petit homme maudit Parce que tout l'été, il a fait beau Tout l'été, il a fait beau Il est arrivé, pluie, chute de température <rire> Mais vraiment, hein Mais attends, Yasias, Yasias, y tu vas très très vite Qu'est-ce que c'est que ce joli truc, Alors là, ça, hein. je ne sais absolument pas ce que c'est tu sais pas c'est quoi ça non je sais pas du tout moi je te dis je connais pas La Rochelle non plus comme ma poche mais par contre je sais que c'est là où il y a les francopholies c'est là où il y a d'accord le gros festival ouais c'est là où il y a le festival des francos où cette année il y avait Booba Valde t'es allé je pouvais y aller j'avais eu des places j'y suis pas allé parce que je sais pas ça m'intéresse pas et surtout que c'est là où il y a en gros il y a trop trop de monde il y a trop trop de monde et tu vois ça t'aimes pas quand y a du monde c'est invivable c'est invivable c'est pas ouf putain par contre là on passe par des coins je n'y suis jamais allé et là tu savais ce que que tu faisais là Je te jure que non <rire> Non mais là franchement c'est plutôt pas mal. Mais je t'ai dit c'est qu'en fait moi la Rochelle, bah j'y allais quand j'étais au lycée, parce qu'en fait quand t'habites sur l'île de Ré, regarde pas mal ça Peter. Ça fait du bien Là ça fait du bien, tu vois le petit côté marin. En mode, Talassa là vraiment. J'ai l'impression que c'est surtout le côté station d'épuration. Ouais, ouais. <rire> <rire> bah, J'ai fait mon école, mon école primaire et mon collège sur l'île de Ré. Mais en fait, t'as pas de lycée là-bas. Du coup, bah, t'es obligé de faire ton okay. lycée. Donc c'est école primaire, collège sur l'île et après ça va sur le, dans la ville. quoi. Okay. Voilà, exactement. Et en fait, ben... Bah, euh... Moi, en plus, j'étais dans un lycée, pour ceux qui connaissent le lycée Saint-Exupéry de La Rochelle. Déjà, quand tu vas là-bas, bon, t'es un peu un indésirable de la société. J'étais un indésirable de la société. <rire> regarde ce que t'es devenu Et ouais bah, bah oui, regarde ce que je suis devenu, <rire> et voilà Il et est Et en fait, le truc, c'est que, bah, par exemple, pour ceux qui connaissent La Rochelle, il y a lycées doté fait de qui sont vraiment dans le centre. Et en fait, bah là, dans le centre, ils voient euh, tout ça. Euh, voilà. Monsieur. Petite œuvre, c'est pas mal. Bruce Krebs, Bruce Krebs, ça date de 99, 99 de génération en génération, les personnages lisent dans la tête de ceux qui les précèdent Comme le transfert de la mémoire de génération en génération Pas mais tu, tu vois, tu me fais découvrir la Rochelle, moi je ne connais pas du <rire> En tout fait c'est les villes de France et on découvre ensemble <rire> Mais vraiment pour le coup, ben, moi, tu jamais vois oublié, mon pied ici, moi comme regarde. je sais plein de chambres. Ouais. Ça ce que regarde, Alex montre la petite maison en face et tout, tu vois, ça... Voilà, ça ça a la la gueule, là ça, là, ça a pète Palmier, etc temps sympa désolé je t'ai coupé ce que tu dis disais c'est quoi bah, mon lycée bah mon lycée en fait moi il n'est pas dans le centre il n'est pas du tout dans ce coin là ok enfin il est tu vois tu vois, le mail où on était au début ouais, ouais. Bah, il est un peu plus loin. Il, en fait il est à côté du stade de rugby du stade Rochelais celui qui a gagné euh, la, Champions la, la, la Champions Cup la saison dernière ouais et okay. du coup bon bah euh, moi tu vois j'ai pas trop l'habitude j'avais pas là, du tout l'habitude de traîner euh, dans ces coins là c'est pour ça qu'en fait il y a des coins de la Rochelle que je connais pas du tout je connais plus je connais bien plus illeuver pour le coup vu que c'est là où je suis né, enfin voilà. Tout à l'heure tu me disais que toi tu as eu le lycée des indésirables. Tu m'as dit qu'il y avait un autre lycée qui avait quelques particularités, non euh, attends, attends, attends. Ah oui non mais c'était le lycée doté. Non mais le lycée doté, je disais juste que c'était rempli. Euh, bah c'est les bobos, les.. Euh, <rire> genre, voilà. Après, les privilégiés. Quand, voilà les privilégiés. Après voilà, quand es à doter, bon, souvent t'es intelligent, euh, oh là là, auras une belle vie. Alex, fais-nous le plaisir de nous suivre de derrière avec cette belle vue. Regardez-moi. C'est quoi, vu que toi, tu ne sais pas ce que c'est Google saura ce que c'est. Ça s'appelle la tour de la lanterne. Ah ok, je sais pas du Tu connaissais pas du tout Pas du tout. T'es allé au lycée dans cette En fait, c'est que moi, tu vois, je, je vois, je, je, cette tour, je la connais pour le coup, mais je connaissais pas le nom, ni... Euh... Phare médiéval avec flèche gothique, graffiti de prisonnier datant de l'époque où c'était une prison. Et vu sur le port. Ah bah ouais, mais c'est voilà. pas mal. Tu vois je t'ai donné plus, tout ce que les, fait. Fait. les gens en plus ils montent dessus, un peu comme les tours Saint-Nicolas. Bah du coup, les tours Saint-Nicolas, on va les voir, ouais. c'est là où, tu sais, il y a la compétition, le Red Bull Cliff Diving. D'accord. Ça c'est hyper stylé. Ouais, Genre, les euh, gens, si vous ne connaissez euh, pas les... les trucs de Cliff Diving, c'est vraiment incroyable. Ça, ouais, c'est ah, beau. Hein. Ouais. Ah, Franchement, il ah, rien à dire. C'est que ce début comme ça avec euh, petite plage à marée basse suivie de la tour. Ah, c'est pas mal. C'est nature. Je même que Tu vois les gens... Les gens, bon, ils, je suppose qu'ils font la queue pour monter. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et aussi, ce qu'il y avait à visiter à La Rochelle, ah à regarder, c'est l'aquarium euh, de La Rochelle qui est qu considéré comme... Euh un Mais des meilleurs euh, aquariums d'Europe. Vraiment ça... Ouais, ouais, vraiment, ouais. Euh, exemple, on est énervé de fou. Euh, franchement, une très belle expérience. Ah, c'est quoi, c'est avec euh, les, euh, les espèces qu'il y a là-bas C'est quoi ça Ouais, ouais, ouais. Et le problème, en fait, bah, c'est que... Bon, là, je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire. Hein. Là, c'est une dinguerie d'étoile, l'île dorée. Euh, habituellement, en, en termes d'habitants, on est genre, allez, euh, 13 000, on va dire. Ouais. L'été, ça double. Enfin, euh, ça double. Non, je suis un con. Ça va quand euh... même plus, non Non Ouais, voilà. 130 000. Dites-vous, Lioré-Démarre, ça fait pareil. Alors, ouais. ça, c'est le classique avec les petits cons français qui vont faire la teuf là-bas. Mais quand j'étais à Lioré-Démarre euh, il y a quelques années, j'étais allé en mai. Les gens, j'avais vu que ça passait de pareil, de 30 à 300 000, un truc comme ça, tu vois. Ah, non, mais et du coup, de Ré c'est une vraie dinguerie. En plus, nous, pour aller à de il faut payer un pont qui coûte 16 euros. Enfin, les ça, il m'a raconté, j'étais pas au courant. La honte. Revanche, j'ai trouvé enfin, ça scandale. Les Rétais, nous, on paye pas. Parce que voilà, on habite là-bas, on va pas payer pour aller chez nous. Mais, par exemple, si vous êtes vacancier ou. Ah, bah, vacancier, bah, bah, ou vous voulez faire du. Je sais pas, vous voulez y aller pour le taf, je sais pas quoi. Bah, vous devez payer le pont 16 euros. En gros, c'est. L'aller. Hein. L'aller, 16 euros. Ensuite, vous revenez, c'est gratuit, tranquille. Mais si vous voulez retourner à l'île de c'est de nouveau 16 euros. Et ça, c'est l'été, et euh, l'hiver, ça coûte 8 euros. Et là, je peux te dire que la région, mon pote. Ça ah, se régale. ah, bah, il se régale. Il après, se régale. Après, je crois que, que, euh... que tu me disais, il y avait des mecs qui pouvaient le faire en vélo, et trucs comme ça. Ouais, et ça après, à peu le près. pont, on peut le faire en vélo. Pff, bon, moi. Je suis un flemmard, euh, surtout que bon, euh, faire 3 km de pont en vélo ça me fait un, un peu chier. Euh, sinon c'est gratuit, en scooter c'est gratuit, van tu payes euh, une fortune, caravane tu payes une fortune. Euh... <rire> Dites-vous, c'est euh, un machin On dedans. va aller au Tour Saint-Nicolas, non Il a son pote qui est juste devant, et qui du coup part loin, et Yass ouais. ne fait que suivre bon, on va va passer la grande avez horloge avez gardien gardien. je pense. Ok. Espèce de fraude, moi. Espèce de fraude, je connais même pas ta ville. Ah, là, là, là je connais vrai, pas du tout, chez moi Là, tu vois, là, c'est le vieux port. Là, c'est le vieux port de La Rochelle. C'est ça, c'est ça les fameux trucs qu'on voit de partout là. Là, c'est le vieux port de La Rochelle et là, mon pote, c'est du régal total. Là, c'est beau. Là, c'est très très bien. Là, ça tue là. Ah ouais, là, c'est bon. Bah, c'est vieux. Bienvenue à La Rochelle. Bienvenue. Merci gros. Moi, c'est ça que je voulais voir. Attends, tu peut... je crois que là, tu vois, c'est la deuxième tour. Ah, la fameuse. Là, c'est la tour vraiment que tu vas tout le temps en photo. Mec, avec le petit phare, la grande place là-bas et tout. Là, tu vois la gare. Ouais. Bah, la gare est juste là La gare elle est vraiment... t'arrives euh... devant la gare tu t'en doutes pas qu'il y a ça derrière Ouais, là, ouais non la gare elle est juste là. Tu vois du coup c'est des bateaux, bon, là, bah là tu vois il y a une croisière inter C'est en fait si tu veux, tu peux prendre le bateau qui part d'ici, qui te pose au port euh, de Saint-Martin sur l'île de Ré, et aussi, si tu veux aller sur l'île d'Oléron, bah, c'est possible Ok, aussi. donc ça fait un peu toutes les îles ouais, du coin, ouais, hein, ça Et d'ex aussi. On va suivre Quentin, euh, on va avoir la grande horloge, on va passer par la place de Verdun. Incroyable. Après, bah, là-bas, là, là où il y a les maisons colorées, c'est le Gabu et tout. Super, là super. Là où il y, y a des petits bars cool et tout. Franchement, non, c'est cool, c'est énervé. Et, et genre, quand t'es dans la ville et tout comme ça, il y a... elles sont où les activités Genre, c'est où qu'il y a des touristes bah, là, Bon, là, je suppose, là, bah, c'est où que ça bouge, bah, ça se passe là, comment un Pour un jeune, par exemple Ouais, ou de ce que tu connais, toi bah moi je sais qu'en tant que jeune, les gens ils vont cours du temple, c'est là où on y va là en ce moment Ouais Cours du temple c'est là où il y a tous les bars et tout, non après bah, ils bougent à l'Oxford ou après il y a une autre boîte qui s'appelle le blackout D'accord euh, Genre là où alors... Euh... <rire> le blackout Le blackout <rire> vraiment <rire> Ou genre le White Rabbit ou des trucs comme ça. C'est bien le blackout. <rire> mais euh, ouais, ouais, tu vois, les, les toi, la Rochelle, c'est une sacrée ville étudiante quand même. Hein. Ah ouais, vraiment Il y a une fac, il hein, y, y a fac, il y a euh, des écoles de commerce et tout, mec. Tu sais moi, moi, je pensais, peut-être euh, à tort, mais je pensais que c'était un peu ce, ce genre de ville où genre il y a du monde que l'été et le reste du temps, c'est la mort. Ah non, que... non, non, euh, la Rochelle, pour le coup, c'est assez étudiant. Ouais, il y a fac, euh, école de commerce et tout. Les jeunes, ils bougent euh, là où on est, là, vers le, dans le vieux port, il y a plein de bars. Au vieux port et non c'est plutôt pas mal hein es énervé énervé Ouais c'est plutôt pas mal moi, moi tu vois je pensais genre quand... typique alors c'est sans doute un défaut que j'ai tu sais genre moi j'ai jamais vécu à la mer moi tu vois Et genre quand j'étais à Ajaccio, ou, tu sais, ou en Corse ou des fois genre souvent je me fais un effet où je me dis putain l'été ça se voit que c'est cool le printemps début d'automne quand il fait encore chaud ça doit être grave bien aussi mais alors si t'es là le 14 janvier ça doit être... Euh... Bah c'est pas non Bah euh... pas ouf tu vois Honnêtement c'est pas la folie furieuse ah, Moi je t'ai dit sur l'île de Ré t'es sur l'île de Ré Genre le 14 ouais, 13000 personnes comme tu dis ça. Le 14 pas février, tu prends un fusil, tu te le mets euh, voilà. Euh, honnêtement, tu te prends un 22 long rifle euh, dans la bouche quoi Ah vraiment terminé. bonsoir, non mais t'as as envie, envie de calmer Wesh, le bateau il est en train de péter vraiment. Non mais parce que vraiment en plus le truc c'est qu'à l'île de Ré, faut savoir que si t'as pas le permis, C'est finito t'es mort. T'es vraiment mort. Il y a un bus par heure. Il y a un bus par heure, c'est un peu compliqué. Alors dès que t'as 18 ans. Le but c'est d'avoir le permis. Ok. Direct. Genre parce... t'es pas comme un con des grandes villes euh, qui a le permis de, euh, genre à 27 ans, il l'a pas quoi. Ah ouais, non, là c'est vraiment, tu dois l'avoir ton permis parce qu'en plus le problème c'est qu'à l'île de Ré, le mode de transport principal c'est le vélo. Quand il pleut, c'est chiant. Est-ce est... qu'il y a genre des grandes pistes là peut-être qui font le tour de l'île Ah trucs. oui, oui, tu peux faire le tour de l'île de Ré en vélo sans aucun problème. Ça a été aménagé pour ça et tout. Franchement, il n'y a aucun souci. Le truc c'est qu'il faut être motivé, il faut le vouloir quoi. Et moi, bon euh, comme c'est dit, du, le vélo, une fois c'est bien. Euh, un milliard de fois, bon, c'est chiant. Attends, attends, dis là, Il y a plein de petites. Il y a une petite allée là. Ouais, ouais, ouais. Il ouais, y a une petite allée, ouais. Là, on est vraiment dans le centre, centre de La Rochelle. Genre, il n'y a pas plus centre là. Là, il y a pas plus centre. Donc là, on est à côté de la place de Verdun. On est à côté de la grande hey, horloge. Kiffe, je kiffe. Vraiment. Ah oui, non, mais là, c'est ambiance estivale. Tu vois, il y a des gens qui bouffent leur moufrite. Il faut savoir qu'ici, frites c'est vraiment c'est le classique. C'est classique au del Madrido, tu vois. C'est parfait là, tu vois. Après, petit marché, petite ambiance marché. Moi, j'aime bien. Ah, je voulais le voir, je voyais qu'on passait à côté là et je me disais ah, ah, mais ouais, c'est super, moi il y a je kiffe l'air d'y avoir de l'activité à côté ah, moi je kiffe de ouf De toute façon là on va passer après ouais, place de Verdun dans les galeries un peu euh, commerciales Ah mais Quentin il est là, il est parti se prendre une glace Bah le Putain, roi quel gourmand. Bah le roi Mais attends, question Ouais Piège peut-être C'est quoi la spécialité locale genre en bouffe T'as parlé de moule frites. Est-ce qu'il y a genre un truc qui, qui définit l'Ouest la Rochelle Putain la Rochelle, l'île de Ré, n'importe. Bah après, moi je sais que sur l'île de Ré, l'île les... de Ré produit ses propres pommes de terre. D'accord. Et genre les pommes de terre de l'île de Ré, tu vois, c'est genre c'est euh, un classique, tu vois. D'accord. Genre c'est vraiment un classique. D'accord, énervé. Après, tu vois, bah il y a les produits de la mer, genre les huîtres, euh, crevettes, euh, euh, les moules et tout ça. Vraiment, ça aussi, c'est, enfin voilà quoi. Bah, Nous, normal, normal. Mais après, un vrai incontournable. Tu vois par exemple à Lyon, il y a la quenelle, il y a le saucisson. Non, un, euh... un vrai incontournable, je pense que lui, il doit savoir, parce que lui, c'est plus un, un gourmet. Monsieur Quentin le Gourmet, quelle est la spécialité culinaire de la région Peut-être tu vois de l'île de Ré, de, de, de, de La Rochelle. Bah les huîtres Les huîtres pas, Tu vois ouais. en en Est-ce est que ça, je est peux pas poser pas. la question vu qu'apparemment ils n'ont pas la réponse Est-ce que tu connaîtrais <rire> la spécialité culinaire de la région Genre de l'île de Ré, de La Rochelle.. A euh... part le caramel, non Le caramel ouais, les le ah, caramel. Le caramel c'est un caramels, classique ici Caramel fleur de sel. Caramel fleur de sel. Moi, ouais, Yass, il m'a dit que l'île de riz, c'est ses patates, ses pommes de terre. Ouais, ouais, comme ouais. pommes ouais. de ouais, terre de l'île de riz, elles sont très bonnes. Ah, bah moi, je vais bien prendre un. Ah, t'as faim, toi hein. Non, de l'eau. <rire> j'ai soif. Eh, <rire> <rire> hey, t'as voulu <rire> faire <rire> un gros mot, hein T'as voulu prendre Non, ta non, non, non, non, ta non, non, ta non, non, je t'inquiète pas. Me... Me... Non, non, il est comme ça. Ah, non, quand j'ai entendu, pas de terre bancaire, c'est Zach, en plus, doit le rembourser. Bon, on va prendre de l'eau. Mais non, mais t'inquiète. On va prendre de l'eau. Parce que toi, je crois que tu te réserves pour une glace après. Ouais, on va aller à la martinière, mais ça, ça sera tout à l'heure. Ouais. Quand on sera sur d'Ouest, c'est LA glace. Tu sais, ça me ça me rappelle quoi ce truc de l'horloge Non. Si, si t'y vas un jour, et peut-être que ceux dans la vidéo qui ont déjà eu la chance d'y aller, ça leur dit quelque chose. À Prague, dans le quartier juif au centre-ville, t'as une place immense, et t'as une tour enfin une tour de l'horloge comme, comme ça, ouais, comme ça, mais où l'horloge est carrément plus grosse, c'est vraiment énorme. Et ce genre de petit truc avec un passage, alors là-bas là il n'y a pas de passage, à côté je crois ouais. que c'est un bâtiment et tout, tu vois, mais avec un passage comme ça là, ah, C'est le tue, charme d'une ville tu vois. Là ça tue là, normalement, là on va, de là, on va passer du coup sur la grande horloge. Si tout se passe bien, on va croiser 2-3 clodos, <rire> okay. vu qu'ils sont <rire> toujours là. <rire> Donc là on va rentrer euh, disons dans le coin un peu commercial Alors, En réalité sur ces artères c'est euh, le classique genre euh, McDo, Zara, H&M Là il n'y a, a pas de McDo là Il n'y a pas Là il a pas de McDo L'avantage enfin, l'avantage ou l'inconvénient c'est que dans le centre même là il là, n'y a pas de McDo Il faut juste s'éloigner bah, comme je t'ai dit au minimum, là il y a un McDo là-bas Moi j'aime bien tu vois quand tu es dans une ville comme ça un peu dans le centre Et que tu ressens un peu l'âme tu vois genre l'histoire ouais. Et je trouve que là c'est ça. Tu vois. Ah non, moi je trouve tu bah, enfin, je Rochelle, ressens ça là, tu vois. Non, moi la Rochelle ça a du charme de fou, tu vois, c'est pas dans Par exemple, c'est pas comme Brest. <rire> désolé à Rivenzy tous les... va venir t'attraper hein. Non mais voilà, désolé à tous les Brestois mais euh, <rire> quand je suis allé à la Brest, compliqué dos, quoi. disait, c'était lex urss Mais vraiment. Après tu vois, j'ai un peu oh. quand j'ai demandé ouais, pourquoi Brest est comme ça et tout, tu vois, j'ai compris. vu qu'ils sont fait euh, décimés par la guerre et tout, mais là, tu vois, il faut, voilà, le vrai charme marin, tu vois. La Rochelle mon pote. Ça là Eugène Fromontin. D'ailleurs, il y a un collège à La Rochelle qui s'appelle le Collège Fromontin. Et il a fait quoi, Eugène Fromontin Alors, Eugène Fromontin... Euh... Ah, il a l'air d'être important, hein, je vais pas te mentir. Je crois que c'est écrit peintre, si je sais lire, ou je me suis peut-être trompé. Peintre, écrivain, historien de l'art. Historien de Gênes, Samuel Auguste Fromentin, né le 24 octobre 1820 à La Rochelle où il est mort, 10, 27 août 1876. Est-ce que tu penses est un peintre et un écrivain français. Il est l'un des représentants majeurs de la peinture orientaliste. Est-ce que tu penses que un jour il y aura la statue d'Yacine encore ici <rire> Pas du tout. <rire> franchement j'en doute. Genre Yacine, <rire> Yacine ton euh... nom et ta, et ta ganache euh, là Franchement j'en doute. Ah non mec, je... <rire> Je pense pas que dans ta vie ouais. t'aies fait assez de ah, choses positives Après, en vrai, s'il si voulait partir sur un challenge en mode on met des gros connards dans la ville Là peut-être ah, peut que là, je pense que là il y a une statue, tu bien dictatoriale en mode <rire> Tu sais, comme les statues à l'époque J'entends ah, Voilà, tu vois, bien gigantesque, là tu vois, je l'aurais eu ma statue, mais là bon, compliqué <rire> Donc là, comme si tu vois, il y a des petites arches ils ouais. sont plutôt cool, il y a un micromania pas loin, Voilà c'est l'information. Euh l'information nulle. Bon, l'information nulle. À chaque fois, je me dis, ah putain, il y a le Micromania là, elle est trop bien. À chaque fois, je vois es que, des que Toi aussi, ça te fait ça vidéo. quand je passe devant ah, des non. magasins de jeux vidéo. Je me rappelle un petit peu de quand j'étais jeune. Bah ouais, Et où, moi, quand j'y allais, lire l'arrière de la boîte, ça m'importait. Moi, je kiffais de Micromania. Après, j'ai compris que c'était euh, les plus gros escrocs de France. Tous les jours, je me réveille et j'espère l'anéantissement de Micromania. Tous les <rires> jours. Parce que moi, je me demande comment c'est possible qu'ils existent encore. Bah dis-toi, ça existe de moins en moins. C'est-à-dire. Par exemple, tu vois, genre une ville, un classique, tu vois, elle a sa librairie, son magasin de jeux vidéo, ouais. son truc de fourniture, machin, nanana. Bah, vu que maintenant, et je suis le premier à le faire, tu vois, acheter full Amazon, euh, les jeux full dématérialisés, tout ça, machin, ouais. vu que ça va disparaître un peu tout ça, tu te dis pas, peut-être dans une ville sera moins cool Je sais pas, genre, bah, je te pose vrai, la question. moi, moi je te prends l'exemple, après, bah, de l'île de Ré, il y avait un magasin de jeux vidéo, et euh, du jour au lendemain, il a non, disparu, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé du tout à, à la vie et tout. Okay. Tout le monde s'en battait, Genre, genre peut-être que la ville est plus définie par genre, son histoire, ses monuments, que les magasins, quoi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, moi, je pense, ouais. Je pense que oui, pour, euh, pour le coup, c'est... Tu vois, on en a rien à foutre que le Micromania, il disparaissent. Je ouais. pense. Parce que je sais qu'il y a des mecs qui doivent être un peu nostalgiques de ce moment où ils ont. Après allaient, moi, tu vois, moi je trouve ça toujours agréable de rentrer dans un magasin, dans, dans un micromania tu vois, et je sais pas, l'ambiance. L'ambiance, je kiffe de ouf. À l'époque moi, quand j'étais petit, je me suis dit putain vas-y j'ai trop envie de taffer dans un micromania. Mais je parce que moi je pensais <rire> qu'après je pouvais prendre tous les jeux. Je pense qu'on s'est tous dit ce truc bah de oui, con bah quand oui. on était plus jeune. Hein Après j'ai découvert <rire> la vérité, je me suis dit bon on va éviter. Le palais de justice. Donc euh, si tu vas là-bas, c'est que souvent c'est que t'es. C'est problématique. C'est problématique. J'ai mis une fois les pieds là-dedans. Pourquoi Pour euh, ma petite connerie en scooter l'année dernière le jour de mon anniversaire ce petit con ce petit con est allé au palais de justice j'en suis pas fier j'en suis... suis pas fier mais c'était quoi ta bêtise en scooter euh, disons que j'avais euh, conduit euh, un peu plus joyeux que d'habitude les idées pas claires voilà mais t'en as retenu la leçon J'en ai retenu la leçon. Et surtout ils ont été très gentils avec moi, pour le coup j'ai juste pris 150 euros d'amende et ils m'ont dit recommence pas. Là on va arriver à place de Verdun, qui est la place du coup... Principale Principale de La Rochelle. T'as fait quoi cet été toi Cet été mon gars, c'est simple, je me réveille. Midi, plage, foot, barbecue, pergododo. dodo. Pour mais ceux qui euh... connaissent Ildore et la pergo, ils y... savent très bien de quoi je parle. Mais attends, la... foot, barbecue, plage, dodo. Ouais. Mais n'est-ce pas les composantes d'une vie euh, bah, parfaite Bah, évidemment <rire> Surtout que cet été, on a eu un été, bah, en tout cas ici, exceptionnel. Le temps était incroyable. Il faisait pas trop chaud Bah, à un moment, quand même, ça tapait fort. Il a fait au maximum 42 degrés. Et là, 42 degrés, là, tu dis, bon, on va calmer le truc, tu vois. Mais non, mais sinon, euh, moi, tu vois, je suis heureux. J'ai tous mes meilleurs potes ici, j'ai ma famille. Tu vois, je les vois pas, Je les vois pas quand je suis à Paris, bah ben moi je les vois pas. Ouais, donc du coup, moi, tu euh... viens à Paris l'année ouais, et tu viens ici l'été. Exactement, et du coup moi je suis content Je suis content de voir, de voir mes potes. Ah, attends, mais attends, mais c'est une grande place Ouais, après tu vois, dans la place de Verdun, bon, pas le mari, c'est un manège quoi. Moi, je vais être avec toi. Il y a des places, elles arrivent à avoir un peu de flot. Il y a des places, elles sont inutiles. Alors je sais pas si c'est le cas de la place de Verdun, j'en sais rien. Elle porte un nom glorieux, Verdun. Ouais un grand moment de l'histoire de France. Là, tu vois, place de Verdun, bon, l'utilité de la place de Verdun, qu'est-ce que c'est C'est de prendre le bus. <rire> c'est voilà. le pôle des bus, là. Voilà, c'est vraiment... Euh, quand tu vas aller sur l'île de Ré, tout là-bas, t'as le bus pour aller sur Île de Ré, ben. qui passe une fois par heure. À l'époque, il coûtait 5 balles. Quoi À l'époque, il coûtait 5 balles. Maintenant, ça a baissé, c'est 3,80€, il me semble. Ça va. 20% de baisse. faut... faut là, ah, après, là, t'as les bus, euh, disons, Rochelet. Ok. T'as les bus de La Rochelle ou en gros euh, bah si tu es dans les quartiers genre Péri, en gros Périgny, euh, Etré, Lagorne, hein, c'est les quartiers autour de La Rochelle. Ouais. C'est comme tu vois Paris, le Valois, c'est la banlieue. quoi. Ok je vois. Et tu vois, bah, c'est le bus yellow et tout se passe ici, à Verdun. C'est là où c'est le gros pôle d'échange. C'est là où tout se passe. Là-bas, là il là y a l'hôtel de police. Je, je suppose, il y a la mairie, non bah, En fait, à chaque fois, parce que je crois que je suis qu'un pauvre abruti. Parce que ça, je sais pas si c'est la, la mairie ou une cathédrale. Accès cathédrale, c'est marqué là-bas. Ah, donc là c'est la cathédrale. Non, mais je crois que la putain la mairie de la Rochelle, merde, mais elle est où Je suis con. Quoi. Quentin, à la Redskus. Quentin, la, je... la, la... la Rochelle non plus. <rire> il sait pas. <rire> tu sais pas. <rire> Google Maps. <rire> non, mais je, je sais qu'en tout cas, bah, l'hôtel de ville. Là-bas, il y a l'hôtel de ville. Même, il avait pris feu, il me semble, y a Oh. 4 ans, ah ouais il avait pris feu il y a 4-5 ans, un truc comme ça, donc je pense que ça doit ça doit être une sorte de mairie, je sais la pas mairie pas vers là-bas un poil plus loin Ouais bah ça doit être ça, place Jean-Baptiste Marseille, et même que ça a pris feu, même que ça a pris feu, donc je pense que ça doit être ça, je pense Putain le mec ne connaît pas du tout la mairie de la ville, mais moi je vous ai dit les mecs je ne suis pas rochelet, je suis rété. ce n'est pas pareil, c'est comme par exemple quand moi je dis Ouais, j'ai viens l'île de Ré. Ah non, l'île de Ré, l'Oléron. Non, ce n'est pas pareil, l'île de Ré, c'est l'île de Ré. L'île d'Oléron, c'est l'île d'Oléron, les et, mecs. Et, écoutez, la diatribe d'un mec qui ne veut pas qu'on confonde de là où il arrive. Voilà, de là où il vient. Donc là, tu vois, tranquillement, on arrive sur la place du marché. Bon là, évidemment, ça pue sa mère parce que le marché, bon, il est fermé. T'avoue que moi je sais pas du tout à quoi ça ressemble par côté à intérieur. Mais moi je t'avoue que mec <rire> ici, ici je viens vraiment euh, juste pour aller chez le coiffeur parce que mon coiffeur il est, ju il est, il est juste à côté là chez Wari pour ceux qui connaissent d'ailleurs qu'il a augmenté ses prix bâtard. <rire> Ou Harry, si tu nous entends, Yaya, s'il a, a, a un message à te passer. Vraiment. Mais non, mais ça, tu sais, c'est les barbiers. Tu sais quoi, ils ont l'espèce de truc jaune, bleu, là, l'américaine qui tourne. Qui tourne. Qui tourne. Je bleu, blanc, rouge, en plus. Ils gonflent leur prix. <rire> ça m'exaspère. Donc arrêtez de faire ça. C'est normal, <rire> les mecs. Faites des coupes à 10 balles comme tout le monde et on sera content. <rire> En gros, je t'avais parlé d'un truc qui avait pris feu, ça c'est bah, l'hôtel de ville, si je, dis pas, si je dis pas de conneries. Ouais. Hein. Et du coup, il y a quelques années, c'était il y a euh, 4-5 ans, ça avait pris feu. Alors est-ce qu'on est... Rue de l'hôtel de ville, juste là, rue du Passy. Hôtel de ville de La Rochelle, ouais, donc là ça, avait, là, ça avait cramé, là, à l'intérieur et tout, ça avait cramé. De la pierre bien blanche, comme ça, là, je... Ah, tu vois, regarde, tu vois, j'avais dit que ça a pris feu, et là-bas, ils, ils ont illustré Ah oui, en 2013. Bon oh ça oui, commence oui. en fait un peu à dater, Ah, ça bien, bien, a bien pris feu, hein. ça avait fait le tour euh, de la région, tout le monde en a entendu parler de ça. Hein. Et il recommence sa construction trois ans après quasiment, regarde hein, en 2016. Ouais. Je trouve vraiment que ça a de la gueule de fou tu vois. Ah ouais ça, ça a du flow moi j'aime bien, je kiffe. Tu sais ah. que là avec la chaleur, le beau temps et le fait qu'on arrive un petit peu à la fin de la Rochelle, j'ai envie d'aller à Lille. Ah bah oui Je veux aller à Lille là mec. Ah bah ouais, là ça va là ça va là ça va, là, ça va, là, ça va être bien. J'ai un feeling là. Oh, c'est sympa là tout le monde, il y a de la vie et tout Ah bah gros c'est blindé Tu sais moi ce qui me fait quand même bien plaisir Et ça bon maintenant ça fait quelques mois que cette magie elle est déjà réintégrée Donc elle est plus vraiment là Quand je revoyais de la vie comme le ça euh... Après les périodes de confinement Après et les tout. périodes de confinement ah et ouais. tout mec ça a été incroyable Alors certes c'est vrai que 2020 Même de mars 2021 Il y avait eu des confinements machin mes couilles Mais c'est vrai que depuis ça s'était quand même assez calmé Ah oui. oui, oui. On n'a plus revécu le, le, ah, mais, le, le, le truc Heureusement que... les couvre feu et tout Voilà tu vois oh. Et donc ce que je veux dire c'est que revoir de la vie un peu comme ça ça, même si c'est naturel et c'est vite re rentré euh, là, là, tu vois, bien, là. Ça fait plaisir, quand même. Là, tu vois, les parcs qui sont remplis. Là, là, là, il y a la tour qui est là, avec une queue qui est absolument... Euh, Dantesque. Aberrante et flippante. Il y a des chairs partout. Là, tu vois, le petit port... Tranquille, la marée est basse. J'aurais aimé la marée haute. Ouais, c'est dommage, je sais pas à quelle heure elle est haute qu la marée. Quand c'est marée haute, ça monte vraiment jusqu'à haut Ah ouais, c'est une marée haute quoi, comme l'indique comme non, c'est... Je sais pas c'est encore le cas maintenant, mais je sais qu'avant il y avait le bateau euh, Lhermione. Tu connais un peu de nom Ça me dit un truc, c'est quoi déjà le bateau Lhermione Il un espèce de voilier ou je sais pas quoi, bref, un espèce de bateau pirate, bref, qui est assez ancien et du coup il était situé à La Rochelle. Marco. Genre, les mecs, j'ai envie de, de, de lâcher un banger aux chiottes, là. Ouais. Attends, attends, attends. Genre que t'es en train de marcher avec le ventre sous tension, là. Ouais, vraiment. Tu vois, là, là Donc sachez qu'au qu moment où il est en train de marcher, il a un colis à l'intérieur qui lui presse. Ah ouais, vraiment, j'ai... Euh, ça frappe à la porte, là. <rire> ah, ça frappe à la porte de ouf, là. Là tu vois, là-bas, musée maritime, espace en camp, là où il y a tous les skaters trop cool, trop stylés euh, Trop euh, tu kiffes la vibe mec Ouais voilà, qui écoutent du et euh, des trucs comme ça là un peu bizarre. Genre des rappeurs à 25 euh, 000 auditeurs, ouais, mais vraiment. tu comprends pas il est trop fort Vraiment Aquarium de la Rochelle qui est juste ici Oh Ah c'est ça ce que tu me disais tout à l'heure, un ouais. hein, des principaux aquariums d'Europe L'Aquarium de la Rochelle qui est, si vous venez à la Rochelle un jour euh, un incontournable je pense à faire c'est hyper intéressant super beau super cool là bas après c'est le quartier du coup des minimes. là où il y a université méga cgR McDonald's burger king ok euh, ok ok tout ça euh, c'est vraiment à côté pour le coup là on voit que le haut du que le haut de l'horloge c'est là gare. où il y a la gare Ok. C'est à 5 minutes à pied. Là, tu vois, il y a toujours des petites boutiques aussi pour louer des vélos. Surtout à l'île de Ré où il y en a, je pense, à chaque coin de rue. Hein. Ah, tu en me fait. disais que les vélos à l'île de Ré, c'était ah, ben le classique. C'est une institution. Yes, je vois que chez toi, il y a... <rire> le Pentakill, mon gars <rire> Vraiment <rire> bar gaming et jeux de société, putain Je, je ne l'avais jamais vu. Et pourtant, mon pote, il habite vraiment bah, là. <rire> il habite là. Le Pentakill. Putain, il joue à quoi là-bas Oh, le bar de Guy oh, il joue à ah, quoi À Rocket League, Rocket League. Ah ouais il joue à Rocket League Putain incroyable Exceptionnel quand même le Blaze. hein penta -kill. Attends il faut que je le prenne en photo ça Ah t'es content là hein Ah bah là mon gars ah, euh... Il est content la là, grille là, hein Ah oh, putain penta -kill. Monsieur, maintenant que tu nous as montré ce petit quartier et qu'on a fait, je suppose, un bon tour de La Rochelle, n'est-ce pas le moment Là, maintenant, on va retourner à notre voiture ouais. très tranquillement parce que, bon, euh, pour aller sur une durée quand on est à La Rochelle, c'est simple, t'as pas 36 000 solutions. C'est soit la voiture, soit... Le bus dont tu nous as parlé. Soit là. tu prends le bus, soit t'es un touriste, euh, tu vas en profiter, tu prends le bateau interril qui te dépose à Saint-Martin, mais nous, on va prendre la voiture tranquillement, on va prendre le, on va traverser le pont. Ouais. J'espère que le pont ne sera pas bouché. C'est pas des petits bouchons en mode euh, t'avances à 2 km. C'est du réel. C'est vraiment, c'est des es bouchons. T'es à l'arrêt, tu peux sortir de la voiture, tu fumes ta garrot, tu, tu fais une petite danse et tout, ça n'avance bon, pas. Moi j'espère que c'est bouché, comme ça Alex sort de la voiture, il fait des plombs. Ah bah putain <rire> Messieurs, bienvenue sur l'île de Ré, ma patrie, ma, ma, ma patrie, la fierté, j'en suis fier de cette île, donc là nous sommes à Saint-Martin, patrimoine mondial de l'UNESCO, les fortifications de Vauban, tout ça qui sont là, magnifique, incroyable. Moi j'aime bien là, cette petite vue, etc., le bel océan, donc là, en face la Vendée après là-bas mais c'est genre je pense que ça doit être Lumo. Voilà, euh... vous le verrez sûrement pas mais tout au fond là, il y a La Rochelle, c'est ça Lumo La Rochelle, ouais, moi, bon, ouais, j'exagère un petit peu. On va dire que c'est La Rochelle. Je vais me faire c insulter en commentaire. Ouais, c'est pas La Rochelle et tout. Eh Puis là du coup, on va euh, on va aller à Saint-Martin, on va se balader un petit peu sur le port, on va manger une glace qui est une des meilleures glaces de France, Faites maison, fait maison et tout sur l'île de Ré, là tu vas là-bas. Les ânes en culottes mon gars, là-bas. Comment ça les ânes en culottes Là-bas, il y a des ânes en culottes. Mais je veux aller voir des ânes en cul, Parce toi. que oui, aussi, la particularité, du coup, de l'île de Ré, c'est qu'il y a des ânes. Donc, il y a des ânes, euh, voilà, euh, des ânes, on peut en trouver partout. Mais la spécialité, c'est qu'ils ont un froc. Et ça, je ne sais pas, je n'ai pas... Euh... L'explication. Je les vois là, ils sont juste là. Je n'ai pas l'explication. Il m'en parle depuis ce matin, il me dit qu'il y a des ânes en France. Rien, que... tu vois, veux... là, tu vois. Tu veux faire un tour d'âne Oh moi je fais certes. Non je crois que c'est réservé qu'aux enfants. Bah justement, tu vas faire un tour d'âne. <rire> Sale chien. <rire> Donc là après tu vois là, bah moi je connais du coup le Palais de la Gourmandise, euh, saint martin ville ré Chichi, tout ça, la maison Fricot évidemment. Je leur fais un bisou. Je recommande à tout le monde d'aller au Palais de la Gourmandise chez les fricots. Puis là voilà, les ânes en culotte, les gens ils sont contents, ils se baladent. Regardez là, on va avoir un petit âne juste là. L'objectif aussi pour toi, c'est de goûter une huître. Il faut que tu goûtes une huître. Je lui ai que j'avais jamais goûté d'huître ouais. de ma vie. Il m'a dit que tu peux pas sortir de l'île sans en avoir goûté une. Et là, tu vas regarde. Ils sont gentils, par coup de sapu, hein. Des ânes en froc. Bah ouais. Moi, je trouve ça stylé ça. Et c'est une tradition euh, depuis des années et des années. J'aime bien ce petit parc, la petite vue, le phare juste à côté et ouais. tout. Et là Grafouille. tu vois les remparts, tu vois bah, les jeunes, euh, nous quand on avait euh, 17 ans, un truc comme ça, bah, on sautait, enfin j'ai sauté une fois parce que moi je suis une flipette. Notre camarade Quentin qui est juste là, lui il sautait souvent des remparts. Et il y a plein de jeunes qui sautent des remparts, ils s'amusent, sont contents. Et aussi la petite anecdote, il y a toujours une boîte d'ailleurs qui s'appelle le Bastion, juste là, qui, était, qui est construit un peu euh, sur le bord. Et en fait quand les gens y sortaient, bah ils étaient bourrés, ils sautaient. Ouais, je pense et... qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin. Hein. Voilà. <rire> voilà. Et <rire> terminé euh, Papa Johnny, bonsoir quoi. <rire> on est débile. T'as dit quoi dans la voiture sur les Parisiens à l'île de Ré Ah ouais c'est vrai. Alors <rire> les rétés on déteste. Enfin c'est pas on les déteste, mais c'est on a beaucoup de mal avec les parisiens parce que les parisiens ne savent pas se comporter. Ils savent pas se comporter et surtout tu les crames à un milliard de kilomètres et c'est insupportable. Genre c'est quoi C'est dans les habitudes, dans l'attitude, dans oh, les vêtements oh, dans quoi Mon bon vieux ouais, ouais. Comment ça va On est en train de tourner une vidéo. Il me parlait des en parisiens pass... sur l'île. Voilà, Il en faut. <rire> ouais. il, en, il en faut pour il faire tourner des aller. affaires. Pour faire tourner des affaires comme lui, tiens, à, à la Maison Fricot, Mais après, sinon, souvent, c'est des petits enfoirés. <rire> <rire> souvent. Donc là, en face, musée Ernest Cognac. Palmarès du musée, je l'ai visité une fois quand j'étais au collège. Visite obligatoire, mes couilles. Je préfère te dire que j'avais pas du tout envie d'y aller. J'en garde aucun souvenir. Attends, contre, c'est magnifique. Là, justement, on arrive au bord de saint énervé. Oh là là là là là là. Eh, hey, mon œil m'a attiré là. Là on arrive au port oui, de Saint-Martin. Et là il y, y a du monde là. Ça a l'air incroyable. Là il y a du monde, donc on va prendre la petite glace. Vas-y, c'est voilà, go. -ce c'est bon là, là-bas. Et tu vois si euh, tu veux un jour ramener euh, ta compagne ou si même les abonnés veulent ramener. Euh, ouais c'est bien un conseil les abonnés. Si les abonnés veulent ramener euh, leur compagne ou euh, voilà, venez ici, venez sur l'île de Ré, vous n'allez pas être déçus. Vraiment. Venez l'île de Ré, Saint-Martin de l'île de Ré, le port. Conseiller Paris. Ah, bah oui, de toute façon, c'est un des endroits, je pense, les plus connus euh, de, de, de l'île de Ré, là, le port de Saint-Martin. Viens oh en blindé, il y a la. la blinde aussi de restaurant. Là, mon gars, si t'as faim, normalement t'es pas déçu. Mais tu sais qu'en vrai, je pensais plus que c'était des petits villages alors que ça fait vraie petite ville en fait, tu vois. Bah, ça fait vraie petite ville. Après, t'as quand même des petits villages. Mais là, pour le coup, Saint-Martin, ouais, c'est. Ouais, c'est la commune principale. Ah, c'est la commune principale. Et là, ça a Yal. Bah, c'est d'ailleurs là où il y avait euh, mon collège aussi. Tu sais que c'est énervé avec les petits bateaux, tout ça, ah machin. Ah, ouais, c'est très très beau. Bon, hein. L'accès direct à la mer derrière, là. C'est très très beau, ouais. Les petits restaurants de partout. Ah bah ouais Après, c'est aussi dans ces endroits où paradoxalement, tu vois, même s'il doit y avoir du très bon, c'est aussi là où t'as vraiment les restos attrape touristes bicoque ouais dégueulasse. Hein. Ouais, ouais, de ouf. Genre je parie que les meilleurs restos de saint martin de lille c'est pas autour ici. Hein. Bah, moi je t'avoue que bon, euh, moi je suis pas un fin gourmet, donc les bons restos, bon, j'y vais pas. Moi je me contente de peu de choses. Mais il doit avoir. C'est un peu simple toi. Euh, ouais, moi ouais, je suis en <rire> mais <il doit> avoir, <rire> Merci. Mais il doit avoir euh, des trucs égal Par contre là, le monde qu'il y a, papa. Pa. Il est que la juste il, à là. Ouais, la martinière. Et là, il oh, y a oh. une multitude de goûts. Il y a tout il, ce que il tu. Y as, veux, y il y, mettre, y a aussi une multitude de gens. Une multitude de gens, ouais, aussi. Bah, il y a des goûts, par exemple huître, pommes de terre de l'île de Ré. Il doit avoir aussi, je pense, ouais. deux trois goûts. Un si peu. je prends la, la glace goût huître, ça goûte comme une huître. Ça compte je, comme je, une huître Je t'avoue que je n'ai jamais goûté. Je n'ai jamais pris la glace goût huître. Mais normalement, vu le nombre de goûts qu'il y a, tu devrais trouver ton bonheur. Alors attends, c'est ce noir de monde Ré euh, montre ah bah ouais, la parce réussite que, de la marque. Parce que bien. je t'ai dit, c'est vraiment quand je dis que c'est un des glaciers les plus connus de France, c'est que c'est vraiment un des glaciers les plus connus de France. Et je ne rigole pas. Je vais te faire un Allez. Câlin. Ça c est toujours du bien. Le câlin ça te fait chaud au cœur Ah ça ouais. est toujours du bien. Et Ça ça te fait chaud au cœur Aussi. Ouais. Et ça fait chaud de part aussi. Bizarre. Il a aussi J'aime bien ça sens à l'aise là Ah là je suis bien, ah mais là je suis chez moi Là je suis chez moi <rire> Moi je vais te prendre une glace en cornée, chocolat blanc s'il te plaît Et une glace en peau framboise Ah oh, ouais t'es gourmand toi Bah c'est pour Quentin la glace euh, peau framboise Ouais t'es gourmand ouais. Ah ouais Toi t'as pris chocolat blanc Ouais chocolat blanc Tu me conseilles un truc et tu prends pas Parce que moi j'ai déjà goûté Bah moi j'ai déjà goûté, là chocolat blanc parce que j'aime bien ça tu vois c'est bon <rire> Ouais tu commandes pas pour nous il a pris ça comment il part Oh le creveur T'es content toi ta glace avant moi Ouais je vais goûter ouais. Oh putain, putain L'enfoiré Bien hein Franchement ça régale, merci Yas. Mm. Mm. <rire> ce chien On est tous ensemble, il commence son truc, il paye et il part <rire> Il est content et Laura, Yass, yeah, t'es pardonné Ah bah oui Parce que ce goût est absolument exceptionnel. Ah ouais Tu sais que franchement, on va croire que j'amuse. Mais c'est un bon 8 ou 9 sur 10, là, ça. Bah hein. ouais, mon gars, t'es mal à les prix d'immobilier mon gars. C'est bien, y a rien en dessous d'un million. <rire> tu sais, t'as un petit truc à 700 000. Ah bah ça fait rêver, hein. Atelier de la Martinière, là, ils vendent des macarons, des petites sucreries, des petites gourmandises comme ça. Plutôt pas mal aussi. Si, t'avais percé dans le monde du stream, genre t'avais... Euh... 30 000 subs show H1 ou un américain et que t'avais ça pendant genre 2-3 ans ça te fait des millions Genre vraiment financièrement t'es au max Tu viendrais acheter une des baraques à un million ici ou pas Ah ouais, sûr et certain Moi j'ai dit de toute façon Ouais t'investiras ici Moi quand je serais vieux j'irai ici Je crèverais ici mon gars Ah bah c'est vraiment quand je dis que c'est mon terre-terre C'est vraiment j'ai Ok donc on est vraiment... Genre toi t'es vraiment amoureux de ta région mais en fait ce qui est chiant c'est quand t'es jeune Ici bah c'est chiant Là tu vois c'est animé, c'est l'été c'est cool Mais quand t'es jeune, enfin bah, euh, quand t'es jeune, quand c'est l'hiver pardon, c'est vide, c'est vide, il fait pas beau, euh, tout est fermé, euh, t'as rien à faire. En plus ici tu vois la connexion internet elle a un peu cata. Est-ce que je suis en 4G ou pas Là tu vois je suis en 3G, donc compliqué. Après la, de euh, rue ça commence à être fibré. Alors toi t'as la fibre là dedans ouais, moi j'ai la fibre, mais c'est pas partout pareil tu vois, c'est quand même compliqué. Donc bon, on essaye de s'en sortir. Tu penses qu'en étant plus mais vieux, là, avoir ta propriété, ton truc ah, oui. c'est le kiff Pour les retraités par contre c'est exceptionnel. Pour un mec à la retraite, tu vis ici si mon gars, t'es royal, t'es tranquille, tu te fais un kiff, tu prends un bateau, voilà quoi, c'est la vie. J'ai eu ce mood au sud du Portugal. Ah ouais Ouais, sud du Portugal, j'étais allé euh, sur une île euh, à côté d'Oliao, pas loin de Faro, ça s'appelait l'île de Farol. Mmh. Et t'as 2-3 villages dessus, plage sublime, et des villages qui sont moins grands que ça par contre, pour être honnête. Hein. Mais plein de petites maisons, et je m'étais dit mais mec... Si c'est des dire. mecs, si t'as une petite maison comme ça là, mais c'est le bonheur, un truc de fou tu vois. Autant la Rochelle c'était pas mal, autant je suis 100 fois plus sous le charme d'ici. Ah bah oui, je tiens ici c'est ici tu vois c'est comment dire tout ça machin. La Rochelle il y a beaucoup plus de monde et tout là, je sais pas c'est une ambiance plus locale. Ouais. Plus avec la vue là haut avec le crochet. Ah clocher ouais c'est vrai qu'on peut hein, Je suis jamais monté en haut de toute ma vie. C'est vraiment ah ça tue hein. Vraiment magnifique. Donc là on va au, dans un city stade où on va jouer au foot Ouais euh, Parce que voilà pour ceux qui regardent un peu mes stories sur Instagram Bon bah à chaque fois je mets des stories de, de nous qui jouent au foot Des, des stories là, nous... de cro hein. Vraiment Ils jouent torse nu comme ça il ah met ouais des grosses ah peu. Ça, euh... ça se la donne Là s'il y a du monde En principe il y a du monde S'il n'y a pas de monde c'est le flop du siècle S'il y a du monde là ça va se la donner En plus le temps il est, il est parfait et tout trop trop bien Le cadre est un peu particulier Parce que comme j'expliquais du coup tout à l'heure En fait bah, là à Saint-Martin il y a une maison centrale et tout Et en fait bah, le city stade il est À côté de la prison ça et à côté de la prison, et en fait, et juste à côté encore, il y a la plage. On a vu bah Saint-Martin en vrai, bah le port c'est ce qu'il y a à voir. Après, tu vois, les communes de l'île de -Ré, ça reste quand même petit. Ouais, bien sûr, l'eau de petites communes réparties un peu partout. Voilà. Je parie qu'elles ont. Elles doivent pas toutes avoir un port Non, bah par exemple, moi à sainte paris enfin, enfin on a un port, mais c'est un port de pêche. D'accord. Tu vois, donc c'est nul, il y a rien à voir, il y a pas du tout de commerce ni rien. Et par exemple, bah, au bois, par exemple, il n'y a pas de port, mais il y a les plages. Genre, la plage de Grosjon c'est une des plages, je pense, les plus connues. Euh, de l'île de Ré C'est quoi ton top 3 des plages de l'île de Ré Bah moi en fait je vais tout le temps à celle euh, je vais toujours à celle du bois mmh. J'ai toujours à celle du bois j'aime beaucoup la plage des sauces le gros, genre, problème c'est qu'il y a trop de monde les Golandières il y a trop de monde mais j'aime bien j'aime bien en, en, franchement celle de la plage de Réglis ça arrive d'où J'aime bien l'ambiance, j'aime bien, c'est plutôt pas mal ouais Je pense que ça serait ça, je pense mon top 3 mais mon premier c'est les sauces Du coup on va faire foot et après si Zach veut, veut toujours on fera un petit pouf dans l'eau Moi je euh, suis sauvé Voilà ça régale. Après, attention, ça, les huîtres tu vas pouvoir la goûter ton huître mon gars oh non tu vas la goûter ton huître c'est que j'ai peur de vomir mais c'est trop bon ah ouais c'est trop trop bon j'ai jamais goûté huître de ma vie mec je n'ai jamais goûté d'huître de ma vie jamais, jamais. c'est un plaisir c'est un bonheur c'est une chance attends ah, ah putain <rire> ah, moi j'adore ça mais après les ça. huîtres c'est soit, soit tu soit tu détestes. il hein. n'y a pas d'entre-deux hein. oh là là là là. mais c'est tu sais que avant le foot là tu vas m'envoyer ça dans le bide ouais. Et là, tu la gobes, tu la gobes. Et genre ça glisse tout seul ouais, ouais, ça glisse. Décollé, juste Allez, vas-y, prends-y. Bon appétit, Zach. Ce... Soit tu dégueules dans une minute, soit tu kiffes. <rire> J'ai pris le jus, mais pas le... Merde. <rire> Aspire. J'ai pas aspiré. Vas -y, vas -y, vas -y, vas -y. Attends, c'est bon, t'inquiète, je vais y arriver. Oui. As... Ah, t'as l'air d'aimer, il a l'air d'aimer. Ça n'a pas de goût. J'ai avalé direct, j'ai pas croqué quoi. Mais comment ça, ça a pas de goût croquer. Ça m'a. F... Ah, faut croquer <rire> Putain, on a niqué notre chance. <rire> si tu la y a plus de 0, Putain, attends, en vrai. Franchement, c'était pas mal. Attends, on va. <rire> oh, ok, alors là. Non, non, non, non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Franchement, c'était vraiment bien. Je suis très content. <rire> Putain, merde, attends, où est-ce qu'on lui pose Oh, le flop Oh, le flop du ciel Oh, le flop <rire> Merde, attends, en vrai, on va... Non, je veux une deuxième chance. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non c'est bon, c'est bon, c'était sûr. Non, mais c'était très bien, là. T'es sûr Franchement, mais... j'ai l'impression que t'as pas envie d'en prendre une deuxième, ça. Ouais, hein. Non, en fait, tu veux, c'est parce que j'ai pu m'échapper de ça. et... Non, non, tu vas pas t'échapper, mec. Non, non, tu vas pas t'échapper. Mais moi, j'ai gobé direct, moi. Ouais, il m'a dit, tu gobes. Moi, j'ai gobé. Alors, non, problème technique. Il a gobé direct, il a senti <rire> aucun goût. On est désolé, vraiment. Non, mais si j'envoie une deuxième, c'est risqué, non Mais là, là, tu as bien croqué, mon gars. Faut que je croque dedans Ouais, ah oui, toujours, ouais. Ah, hein. ah merde Ah, c'est vivant Épisode 2. Épisode 2. Ça va pas bien décollé. Alors là. Là, tu prends avec le doigt. Voilà. Là, tu croques. Franchement ça va non Avec le citron et tout ça, ça passe bien. Franchement c'est bon. Voilà. Franchement c'est bon. Ça t'a voilà. ouais, bon. ouais, une nuit bien charnue, plutôt douce quand même. Et voilà, Alors, merci beaucoup. Ça fait de rien. Bah, franchement merci pour le laisser. Faire une photo, bah, bien sûr qu'on peut faire une ouais, photo, mais regarde, je... Voilà. je vais même te serrer la main. J'ai eu peur pendant un mot. Tout ça pour ça, ça va merci, Franchement, c'était ouais, plutôt bon. bon, bah merci pour bon, la tentative. Vrai. Merci franchement. Franchement, j'avoue, j'avais peur Vois je te jure, j'étais un peu stressé Tu vois comme c'est en fait, bon, c'est même plutôt pas mal, tu vois Bah ouais et En plus, de base, j'ai pas trop de mal avec les produits de la mer, genre j'aime bien les crevettes, j'aime bien le saumon, j'aime bien ma mère, elle fait euh, des quenelles avec euh, de la bisque de homard, c'est la sauce là, mmh. et donc euh, moi, les fruits de mer, les moules et tout, j'ai aucun souci mmh. Mais j'avais jamais goûté d'huître Quand j'étais gamin, je vais te dire un truc, quand je mangeais de la viande au Maroc, je détestais quand il y avait euh, du gras, et donc à partir du moment où on m'a dit que c'était gluant l'huître, j'avais peur que ça me fasse cet effet. Mais en fait, ah pas non, du mais tout. C est, c est... Si je t'ai dit, c'est soit tu aimes, soit tu détestes. Il y a pas d'entre deux. Là, messieurs, nous allons faire du football. Donc là, petit cadre parfait. Les gens jouent au basket ici. Ils sont contents face à la mer. Nous sommes à la cible, plage de la cible. Là, juste là, c'est la prison où il y a les plus grosses peines. Et en fait, là-bas, là, on le voit pas, c'est normal. Mais juste en bas, il y a le terrain de foot. Donc on va y aller. Tu m'as dit que cette plage c'était pas ta préférée. À, à cette plage, c'est vraiment... Tu m'as bah, dit qu'il s'était même carrément jamais baigné. Je me suis jamais baigné ici, pourquoi Parce que moi je considère que ça, c'est une des plages qui pue le plus sa mère. <rire> c'est pas méchant, hein, mais c'est... Et c'est là où il m'emmène. <rire> Bah malheureusement, avec le... Enfin voilà, on n'a pas ah, le temps... Ah ça va, tu sens pas des esquives Bah oui, y'a pas de soucis. Et voilà, mais... Bah, bon. Surtout, on veut jouer au foot, là. Là, on va jouer au foot, on va se la donner, ça va être pas mal. Non, mais cette plage, c'est pas mal. Il y a beaucoup mieux. Il y a vraiment, mais largement mieux. Tu sais qu'au-delà de ça, rien que moi, là, on est mi-août. Tu vois retrouver un petit mou de plage, de l'eau, des gens ah, qui bah, se baignent. Ouais. Un temps sympathique. Ah, tu vois, il y a des gens ils font du kata. Ça me fait des, quand ah même ouais, bien chaud des, au cœur. Il y a des gens ils font du paddle. Tu vois, il y a des gens ils sont sur la plateforme, ils sautent. Franchement, c'est pas mal. Là, tu vois, le terrain de foot. La fais gaffe hein, parce qu'après, c'est le vide. Mais quel est ce terrain de foot caché Ah oui Attends, mais c'est de là d'où sont les stories où on dirait vraiment que tu es en ouais. tôle. Le terrain de foot, il est ici. Donc les gens, ils se la donnent et tout pépère. Donc là, terrain de foot et tout. Là, c'est mes, mes potes. Là, après, c'est le terrain de voler Et là, c'est la plage et eh bah ben mon pote T'as le terrain de voler ça tue, moi je faisais du voler quand j'étais gamin moi Bah ouais Ah ouais Et j'étais bon ouais Oh putain j'ai bien envie de voir ça Mec dans truc par contre tu rigoles je suis chaud hein. Et puis là bah là, on, bah, là je pense qu'il y a assez de monde pour faire du foot T'as vu le terrain en vrai il pète hein Franchement il tue Merci les gars d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Les villes de France à La Rochelle avec mon frère Yass c'est terminé, vous avez vu on a fait du foot, on a fait plein de trucs. Merci mon gaïas. Bah, merci. merci à toi d'être venu. Je suis très content de t'avoir fait découvrir bah, la beauté de La Rochelle mais surtout l'île de Rennes. Regarde comment c'est beau, le ciel est magnifique. Au début c'était parti pour une journée pluie et dégoût, et là c'est du total régal. Je suis très content, là on se on se l'est donné au foot, j'ai été bon. Été bon. Il au a foot. été bon, il a marqué, il a marqué, il a été, été bon. J'ai été bon au foot, puis là en plus ambiance un petit peu hétéro-curieux, on est tous les deux nu. <rire> Là, on va faire un petit plouf. Faut voilà. terminer sur le plouf. Ouais, et là, l'eau, elle est. Elle est pas très chaude. Là. Les villes de France, prochain épisode, c'est le mois prochain. Vous me dites quelle ville, dans laquelle, vous voulez que j'aille, peut-être avec quel créateur. Et Je regarderai pour organiser et ça, ce si sera à peu près as fin septembre. Dit que tu aller en, en Corse. Il y a ouais. Maxime Biaggi là-bas, mon gars. Eh ben, on va aller avec Maxime Biaggi encore. Je vais faire GLC Toulouse et il y a plein de connexions comme ça qui me chauffent bien. Nous, on va terminer gentiment avec un petit plouf. On vous remercie d'avoir suivi. C'est le moment de donner les micros et d'y aller, mon gars. Ouais. I'm <laughs>